Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons détailler un peu plus les possibilités qu'offre EO Browser pour trouver et un peu travailler des images satellitales utilisables en classe. Première chose, en arrivant sur l'interface, je vérifie que je suis bien en français et que je suis en mode normal, ici. Alors, On parlera du mode éducation un petit peu plus tard, je vous montrerai les différences, mais on va commencer avec le mode normal. Alors, le volet de gauche comporte quatre onglets, dont un seul est actif pour l'instant. L'onglet Découvrir permet ainsi de rechercher les images de l'endroit sélectionné. Une liste de satellites est proposée, chacun associé à un bref descriptif. Vous pouvez réduire cette liste en passant par la liste de thématiques. Par exemple, si je prends Inondation et sécheresse, je vais obtenir moins de, euh, moins de satellites, puisque Sentinel-2 par exemple ici est le plus adapté pour repérer les inondations et les sécheresses. Donc là on était dans l'onglet « Rechercher », on peut aussi rechercher des images payantes dans le deuxième onglet, ou fouiller dans les images mises en avant, classées par thème, ce qui peut être une manière rapide de trouver des zones d'intérêt pour une activité pédagogique, et ces images sont souvent très belles. Alors revenons au premier onglet ici, donc « Rechercher », toujours dans l'onglet « Découvrir ». Je suis à la recherche d'une image précise. Alors, on va prendre l'exemple de l'incendie de la forêt de l'Andiras en Gironde, qui a eu lieu donc, en juillet 2022. Donc, pour cela, déjà, je vais me placer sur la bonne zone. Donc, je vais pouvoir utiliser, donc, par exemple, ici, les flèches pour dézoomer. J'étais sur Rome, et donc je peux, par exemple, aller me balader, et je sais que la Gironde, c'est quelque part par là. Et donc, je vais pouvoir aller zoomer sur cette zone ici. Si je n'ai pas tout à fait de certitude sur l'endroit où est l'Andiras, je peux aussi, tout simplement... Allez, tapez le nom à l'intérieur de la zone de recherche, cliquez sur l'Andiras France et donc j'arrive dans la zone qui m'intéresse. Si je veux l'avoir en entier, je peux ici replier donc le, le volet de gauche et le remettre si j'en ai besoin. Et je vais en avoir besoin, je vais décaler tout ça un petit peu comme ça. Alors ici on n'était pas dans les inondations et les sécheresses, mais avant de faire un petit essai avec la thématique incendie qui nous intéresse... On va se remettre en mode par défaut, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une recherche de manière générale. Alors, si je sais quel est le satellite qui m'intéresse, je vais pouvoir l'utiliser directement. Alors ça tombe bien, c'est Sentinel 2 qui va m'intéresser. Alors je peux cliquer ici sur Recherche avancée, ça va être intéressant. On a ici deux canaux, alors L2A et euh, sélectionné automatiquement, on va le laisser. Ce qui va être intéressant, ça va être surtout d'essayer de trouver des euh, images où on a une faible couverture nuageuse. Donc là, je me mets à à peu près 15%, 16%. Et donc, ça va déjà me faire une présélection d'images plus exploitable que s'il y a plein de nuages, par exemple. Alors, si je descends encore un petit peu... Ops, je peux choisir une plage horaire. Il faut que je choisisse une plage horaire. plage horaire, en réalité, des jours. Et, euh, eh bien, cet incendie qui m'intéresse a eu lieu en juillet 2022. Donc là, on est positionné sur juin 2022. Alors, je vais me mettre au mois de juillet, et donc pour la date de début, ben je vais choisir quelque part entre le 10, puisque je sais que l'incendie a commencé le 12, et ben je vais, comme on est toujours au mois de juillet, je vais me mettre au 24, c'est la date d'aujourd'hui. Alors je peux filtrer par mois si je veux, mais là je suis sur vraiment un seul mois, donc il n'y a pas besoin de filtrer par mois. Je recherche, et donc voilà ce que j'obtiens. Donc pour l'instant, ça ne se charge pas ici. Ce qu'on voit ici, c'est la trace des fauchés du satellite. Et donc ici, j'ai plusieurs images qui me sont proposées. Alors pas tant que ça parce que ma, ma plage de date était assez restreinte. Donc celle-là, elle date du 17 juillet et je vois qu'elle a l'air d'être bien en plein sur la zone. Celle-ci, je peux constater par exemple, que la fauchée est vraiment ici, juste sur le bord. Donc c'est pas tout à fait sûr que j'aurai tout ce qui m'intéresse. Celle-là, elle est pas mal aussi. Celle-là, elle est pas mal aussi. Celle-là, elle a un petit, peu, un, petit peu, un petit peu décalé par rapport à la fauchée. Mais elle pourrait être intéressante aussi. Alors celle-là, elle est du 12 juillet. Celle-là aussi, elle est du 12 juillet. Alors allons voir plutôt, euh, on va dire, sur des dates un petit peu tardives, comme ça on verra en fait l'incendie qui malheureusement s'est fortement propagé. Donc je vais cliquer sur cette image, donc le temps que ça charge elle va apparaître ici sur la droite, et automatiquement elle se met en mode, donc alors, vraies couleurs qui ne sont pas des vraies vraies couleurs, mais en tout cas ça reproduit on va dire les couleurs de la réalité. Et tout de suite ici, je peux voir que ben, je suis bien dans une zone où il se passe quelque chose, même si c'est pas super clair pour l'instant. Je peux dézoomer un petit peu si je veux voir un petit peu mieux les choses. Et donc, au-delà de cette image en fausse couleur, donc je peux quand même repérer des choses. Hein, je peux repérer qu'il y a des zones de végétation qui ont l'air un peu plus marron que les végétations qui sont autour. Alors c'est essentiellement des champs ici, on les voit sur le tour, hein, ou des parties boisées. On voit très très bien ici euh, des euh, zones de fumée donc euh, qui se propagent euh, vers le sud-ouest à peu près. Et euh, donc on peut imaginer qu'ici on est au niveau du front de flamme, donc à l'extrémité euh, finalement là où est euh, l'incendie actuellement, ou en tout cas le 17 juillet là où était l'incendie, et on peut imaginer ici qu'on a des parcelles donc, qui, euh, qui sont brûlées. Alors maintenant l'intérêt d'utiliser les images satellitales c'est de pouvoir appliquer différentes compositions colorées pour essayer de repérer les différents éléments du paysage. Donc je peux ici par exemple utiliser la composition colorée en fausse couleur. Alors ça vous a indiqué un repose sur les bandes 8, 4, 3, ce sont les, les bandes spectrales en fait de Sentinel-2. Donc c'est en train de charger progressivement. Et donc on vous dit ici une image composite en fausse couleur qui utilise au moins une longueur d'onde du spectre invisible pour représenter la Terre. Et on voit tout de suite qu'ici en fait je vais avoir une vision beaucoup plus précise de la zone qui a été brûlée par l'incendie, et je vois toujours ici les fumées, donc j'ai pas forcément précisément le front de flamme, mais je peux bien imaginer que le front de flamme est par là. Donc voici un exemple d'utilisation ici de composition en fausse couleur. Alors je pourrais choisir aussi d'autres types de compositions colorées qui sont proposées ici. Par exemple, je pourrais aller chercher ici l'indice d'humidité. Donc là, on n'est pas directement sur des choix de bandes spectrales, mais sur un indice qui nous est explicité ici. Donc B8A moins B11, ça correspond à des différences entre des bandes spectrales divisées par la somme des bandes spectrales. Et donc quand je regarde cet indice d'humidité, euh, ben, je peux voir en gros que c'est quand même pas mal humide tout autour et qu'on a ici toutes les zones en effet où on a une, euh, ben, une moindre humidité. Donc on peut deviner qu'il s'agit de zones brûlées. Alors ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit vraiment bien ici les zones qui ont été protégées, qui sont ici représentées en bleu, euh, qui sont essentiellement des zones d'habitation au sein de la forêt. Donc on peut vraiment vraiment bien les repérer. Donc on a comme ça différents indices hein, qui peuvent être intéressants. Alors l'intérêt en fait c'est d'aller explorer indice par indice, je ne vais pas tous les faire. Mais euh, pour pouvoir obtenir en fait euh, bah, des représentations différentes qui vont nous montrer des choses différentes. Donc là par exemple c'est un indice d'humidité, on peut aussi utiliser par exemple l'indice NDVI. Donc NDVI en fait repose sur une combinaison de bandes aussi, mais c'est surtout un indice de végétation, donc par différence normalisée. Donc on repère à nouveau ici qu'il y a une moindre végétation sur les zones incendiées, et on voit qu'il y a différentes zones ici, représentées en vert, où la végétation semble avoir été préservée. Alors ce qui est intéressant ici dans ce mode, c'est qu'au-delà des compositions colorées et des indices, vous avez aussi la possibilité d'avoir une scène classi classifiée, en fait, une classification, en fait, qui a été réalisée automatiquement par l'ESA. Et donc, dans cette classification, vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de couleurs, des fausses couleurs, bien sûr, qui sont apparues. Mais ça vous permet de repérer, donc, en vert, la végétation... On a beaucoup de gris donc qui correspond à des zones non classées, donc on a une modification hein, du paysage ici. On a ici en bleu aussi tout ce qui est euh, ben, les petits lacs en fait de la région ou ici une rivière. Donc ça ça peut être intéressant. Alors j'ai aussi la possibilité de personnaliser ma composition colorée. Je peux choisir en fait trois canaux parmi la douzaine de proposés par Sentinel-2, et je vais obtenir la composition euh, souhaitée. Alors là, je vais faire complètement au hasard, je vais aller chercher la B07, la B05 et la B8A. Donc je les ai placés dans le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. donc J'ai une composition colorée euh, complètement originale, alors qui n'est peut-être pas forcément super cohérente. alors Sachant que B8A, par exemple, correspond à l'infrarouge, j'ai quand même quelque chose qui peut être potentiellement cohérent par rapport à un incendie. Et on voit quand même que bah, je suis assez content j'ai fait au pif, mais on voit que toutes ces zones là ont l'air de bien correspondre aux zones qui sont incendiées Et ça me permet de voir assez bien la différence entre les zones non incendiées et les zones incendiées Alors pour euh, les index, les indices, bah, c'est exactement la même chose Vous avez la possibilité de fabriquer votre propre indice Et pour les très très forts, vous avez même la possibilité donc, de modifier en utilisant un script que vous allez ajouter ici Mais moi, ça je n'en suis pas capable Alors dans ce qu'on vient de faire ici, alors, je vais revenir en arrière et je vais me remettre en fausse couleur, c'était la composition colorée la plus simple et celle qui est quand même pas mal efficace par rapport par exemple aux incendies. Euh, mais vous voyez que finalement là par exemple j'ai pas vu le front de flamme et qu'aucune des compositions ou des indices qui sont là ne parle d'incendie. Or moi c'est quand même la thématique qui m'intéresse. Et j'ai peut-être pas forcément envie de fouiller absolument toutes les possibilités, j'ai envie qu'on me donne en fait finalement les indices et les compositions intéressantes par rapport à la thématique que j'ai choisie. Alors si j'avais fait une recherche, hop, je vais revenir en arrière et je vais encore revenir en arrière, mais cette fois je vais refaire la même recherche mais en me mettant en thématique incendie. Alors, il me repropose sentinel 2, mais aussi d'autres Sentinelles. Bon, moi, je vais rester comme ça. Je vais refaire exactement la même recherche, L2A, avec très peu de couverture nuageuse. Euh, il m'a conservé ici les dates, donc c'est parfait. Je vais retrouver exactement la même image qui est ici. Et vous voyez que les euh, compositions colorées, les indices qui sont proposés sont un petit peu différents. Donc là, au départ, j'ai toujours la même image en euh, vraie fausse couleur. J'ai aussi un index qui s'appelle Burn Area Index. Donc, hop, euh, indice de surface brûlée. Et là, vous voyez que c'est clair et net. On voit vraiment extrêmement bien, grâce à cet indice, les zones qui correspondent à des surfaces brûlées. Alors, il y a d'autres zones ici, hein. on pourrait discuter de ce que c'est exactement. C'est pas forcément des surfaces brûlées. Mais en tout cas, on a clairement ici une zone qui est à la base la zone boisée. Qui, euh, qui apparaît nettement ici en blanc et on voit aussi les zones protégées ici qui restent en rouge comme le reste de la végétation alentour. Alors encore euh, plus fort vous avez ici l'indice euh, pardon, détection des zones brûlées et là en fait vous avez vraiment un indice qui va vous repérer directement les zones qui sont en feu. Donc c'est assez impressionnant ici, Donc sur cette image, on voit vraiment, vraiment, donc, celles qui sont en feu actuellement, on voit qu'en fait on a vraiment un incendie extrêmement généralisé. Et enfin, si on, je reprends ici encore un autre euh, indice, donc Normalized Burn Ratio, donc, ratio de brûlure normalisée. Vous retrouvez aussi hein, la même, euh, la même, le même contraste entre les différentes couleurs donc, qui permettent de repérer ces zones brûlées, donc ici au 17 juillet dans la zone de l'Angiras. Enfin, dernière possibilité, je vais encore revenir en arrière. Je vais me remettre en mode découvrir, pareil, je reviens tout au début. Jusqu'ici, on est en mode normal, on était en mode normal. On va se placer en mode éducation. Vous voyez qu'en fait, ça modifie un petit peu le volet de gauche. On a toujours nos quatre onglets, mais là, on n'en a plus que deux parce qu'on n'a plus accès aux images payantes, heureusement. Vous voyez que la plage horaire est ici. Et en fait, je ne peux pas sélectionner pour l'instant de satellite. Il faut tout d'abord que je sélectionne un thème. Donc, Je vais reprendre ma thématique des incendies. Donc là maintenant il me repropose les différents satellites, notamment Sentinel-2, je vais à nouveau baisser la couverture nuageuse, j'ai bien la bonne plage de date, et je vais retrouver notamment l'image du 17 juillet que je vais reprendre, et vous voyez qu'en fait c'est comme pour la, la partie thématique dans le mode normal, on va aller directement ici donc sur des indices qui sont intéressants, et des compositions intéressantes par rapport à la thématique des incendies. Donc pour résumer, il y a plusieurs manières de rechercher une image. Donc le mode normal par défaut permet à l'enseignant d'accéder à toutes les images de la banque de données, mais cela nécessite de connaître le satellite ou instrument qui fournira la bonne information. Les compositions colorées sont les plus courantes, pas forcément les plus pertinentes si on est sur une thématique précise. Le mode normal par thème permet de sélectionner le ou les satellites les plus pertinents, c'est l'interface qui sélectionne, ainsi que des compositions et des filtres adéquats, et le mode éducation ne donne pas accès aux données commerciales, c'est quand même intéressant. Il impose une recherche thématique liée à l'éducation et permet plus facilement de sélectionner le ou les satellites. Les compositions et indices sont restreints, mais pertinents pour le thème étudié. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt